Relève-toi. Oh Kelvin Kelvin Regarde ce qu'ils t'en fait Ниш... C'est impossible de commencer un épisode Genre tranquillement hein. Regardez il y a un indigène qui est là qui se balade C'est un truc de ouf Et bon heureusement il y a Calvin qui arrive derrière Il va rien faire du tout mon pote <rire> Salut à toutes et à tous la M compagnie les 19h J'espère que vous allez tous très bien Je vous souhaite un excellent week-end les amis On se retrouve aujourd'hui euh, Non mais on va, manger sain. on va manger sain Donc on va manger de la viande On se retrouve aujourd'hui pour le 12ème épisode Salut mon ref Oui oui tu vas te détendre non non vraiment Douzième épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest Bien sûr Laisse moi manger un bout et je t'attaque je après y a pas de soucis Hop au moins j'ai un petit coup de viande parce que les, les amis On est quand même au 27ème jour ça va de nouveau être l'hiver et il est 7h du matin Ouais ouais ouais Autant vous dire que le temps passe vite euh, J'ai des nouveaux crafts là, Regardez qui ont été débloqués Armure de feuilles Corde de zipline et outils de réparation Très bien un petit tour de l'inventaire Donc on a récupéré un badge d'entretien Les gars je sais ce qu'on va faire aujourd'hui Souvenez-vous euh, Un des premiers épisodes On avait trouvé un endroit où on avait besoin de la carte magnétique Donc on va y aller de ce pas Également on a une hache de pompier J'étais complètement passé à côté Mais c'était dans la, dans l'endroit le... où on était euh... Là où d'ailleurs du coup on a <rire> Où on a perdu Kelvin D'ailleurs Kelvin du coup on l'a récupéré Jusqu'à mon ref Eh hey, mais ça va la tête là On va se calmer direct Hop t'es mort Bon Calvin est sain et, et sauf hein. C'était qu'un mauvais cauchemar les amis Bon vous avez très bien compris ce que j'ai fait pour Calvin Tout simplement j'ai repris la sauvegarde De deux minutes avant qu'il meure. Hein. On va pas se casser la tête les gars Sachez que je me suis renseigné exprès en amont Calvin s'il si meurt on peut plus le, le ravoir Et franchement j'en ai besoin J'en ai besoin pour les constructions Donc euh, voilà J'ai pas voulu cheater ou quoi Donc j'ai repris l'ancienne sauvegarde sans aucun problème euh, Par contre Madonna elle est passée où là <rire> Virginia là Virginia elle est à l'autre bout du monde Alors on va aller justement, ben c'est au point d'exclamation là-bas hein. Enfin le point vert qui est là-bas Alors ce point vert on y allait hein, dans le dernier épisode Justement, et ben là on va aller au point vert Ici, tout simplement Le point d'exclamation je sais plus ce qu'il y a euh, Bon c'est à côté donc euh, On pourrait y, pourra y aller euh, Ça a bien poussé là, regardez je vous montre un petit peu Ça a bien poussé Ah bah ben voilà, ça c'est quoi C'est de l'aloe vera Hop, donc j'en, Je vais replanter l'aloe vera euh, Si c'est possible, graines de myrtille Graines d'aloe, voilà. Ça c'est l'aloe vera. Ça c'est de la bête saumon. Très bien. Ça ça n'a pas encore fini. Et ça c'est de la plante à flèche. Et en fait tout ça fusionné ça fait des, des, des cocktails de soins quoi. Euh, myrtille, bête saumon. Euh, bon je sais plus. Hop. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée de ce jardin. Euh, et pour vous montrer un petit peu l'intérieur de, de la maison Bon vous avez vu les totems ça sert à rien hein. ils, ils, ils viennent quand même les vilains Alors j'ai essayé de faire une mini armure euh, un mini mur défensif Pour voir, bon ils s'en foutent, hein, ils vont dessus quand même Mais je voulais essayer, je me suis dit, eh, imagine on a pas besoin de faire des grands murs Bon en réalité si Mais voyez un petit peu à quoi ça ressemble la maison, je suis assez content Ça avance vraiment très très bien euh, C'est assez chouette C'est assez chouette, franchement euh, Franchement il fait bon vivre Bon là je dis ça je dis rien, alors qu'il y a encore rien Mais c'est ça ce qui est chouette Allez les amis, on va y aller directement. On a besoin de rien, envie de toi. Euh, on va de toute façon là. Normalement, on va pas se combattre de ouf. On n'a pas besoin d'armure ou je sais pas quoi. Donc là, on va directement se rendre, hop là, au point, euh, au point vert, et utiliser notre carte magnétique. En tout cas, les amis, si cet épisode vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire qui fait extrêmement plaisir. Vous le savez que là, au niveau décalage, on a qu'un seul jour de décalage de vous à moi. C'est-à-dire que au moment où je tourne cet épisode, j'ai vu l'avant dernier. Enfin euh, les retours de l'avant dernier épisode Donc en fait il euh, y a un seul épisode de décalage Vraiment les gars, de toute façon depuis le day one Je lis tous vos commentaires, ça vous le savez Mais c'est vrai que les premiers épisodes j'avais tout tourné à la suite quand même Mais là voilà, ça me fait plaisir, je vois vos commentaires Alors vous avez vu la déforestation quand même C'est dramatique, hein. on reconnaît plus du tout hein. Je trouve ça magnifique Mais en même temps terrifiant Avant il y avait plein d'arbres <rire> Bref, là on voit, on voit bien le chemin là Donc on va suivre le chemin Tous les chemins mènent à rome D'ailleurs du coup il y a un petit cours d'eau ici Et c'est vrai que Bah, je suis jamais allé là C'est vrai que je pouvais boire là en fait Eh J'avais bien plus proche que Je pouvais boire ici directement C'était bien plus proche en fait D'accord Très bien Bon écoutez Est-ce que je peux casser ça tout à fait Bon les bâtons j'en ai assez Très bien Ça ne sert à rien Qu'est-ce que c'est que cet endroit Eh c'est chouette ici là Même là on aurait pu faire une base Bon enfin tous les endroits sont sympas pour faire une base hein, Me direz-vous Allez on va pas perdre plus de temps On va suivre le cours d'eau Et on va aller au point, euh, au point vert Donc le point vert qui est juste à côté euh, Du euh, grand euh, plan d'eau Et là vous voyez le banc de sable sur la map là En face Je pense que maintenant vous avez compris la map Mais hein. c'était donc là-bas qu'on avait fait notre toute première base euh, La maison préfète Voilà Vraiment le tout début de l'aventure C'est fou hein On est vraiment sur la partie de la map euh, la plus intéressante je trouve Alors regardez-moi cette hache comme elle est magnifique avec ça tu coupes du bois comme Jaja hein. Oh Les petits lapins et tout C'est tout, tout mignon, c'est tout cosy euh, J'espère qu'on va trouver des munitions aussi Pour le fusil à pompe là où on va Ce serait vraiment chouette Parce que le fusil à pompe j'avoue qu'il me sauve la vie de malade Face aux grosses brutes et tout euh, C'est vraiment chouette Salut J'oublie pas hein, On fera des épisodes chasse, hein, je vous le promets, les gars Dans tous les cas, euh, même si on finit le scénario Il euh, y aura toujours des vidéos euh, Sons of the forest par la suite si vous êtes toujours autant hypé. Alors là, vous pouvez me faire confiance, même des vidéos de, de, de, de différentes sortes, bah, comme celle qui est sortie aujourd'hui à 16h, si je dis pas de bêtises les gars, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore vue. C'est une vidéo qui est pas sur Sons of the Forest directement, mais qui tourne autour. En gros c'est une vidéo où je réagis à la communauté, euh, aux trouvailles de la communauté sur Sons of the Forest, donc en gros je vais sur Reddit et euh, je pense que je ferai deux, épis deux épisodes si ça vous plaît. Et euh, notamment où je regarde des TikTok ou des. Voilà, en gros c'est une vidéo réaction. À tout ce qui tourne autour de Sons of the Forest Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui est sortie aujourd'hui Et qui s'appelle Kelvin a des pouvoirs je crois Je crois que c'est le titre de la vidéo et là c'est chouette parce que ce chemin là qu'on s'improvise On n'est jamais passé par là encore Et j'aime bien Alors le point d'exclamation là bas c'est quoi Je pense que le point d'exclamation là bas On y était genre dans l'avant dernier épisode Mais il y a peut-être des trucs à creuser parce que c'est ça maintenant qu'on a une pelle et qu'on peut creuser faudra qu'on y retourne quoi Bon c'est sur le chemin de toute façon pour rentrer à la maison Donc euh, on ira mais déjà là Le point vert c'est là-bas qu'on va utiliser notre carte magnétique Enfin en espérant qu'elle fonctionne Mais je pense que oui Je pense que la carte magnétique euh, c'est une carte euh, que euh, qui, qui fonctionne pour tout Sachant que si on regarde D'ailleurs j'ai je, je, je, pas prêté attention Page d'entretien regardez c'est écrit Karl Planter Maintenance et Carl Planter je ne sais pas c'est qui Voilà, Aucune idée de qui c'est Si encore ça aurait été Puffton Eh ben on saurait que c'est le milliardaire West Virginia Country road Take me home Et cet endroit me fait moins peur maintenant que je sais Vu que je connais la map maintenant Alors que cet endroit on y est passé deux fois au total Et je me suis chié dessus les deux fois Souvenez vous que nous on venait de là bas et c'est dingue c'est ça ce qui me plaît avec ces jeux qu'on découvre de A à Z C'est que quand on connaît pas c'est c'est effrayamment euh, fou quoi et quand on connaît bah tout de suite c'est moins flippant genre je trouve ça accueillant cet endroit alors qu'en vrai cet endroit il était il était regurgé, regorgé de cannibales souvenez vous c'est vrai hein il y avait des cannibales partout ici hein et maintenant ça me fait plus peur <rire> allez on y va on y va on y va et c'est vrai que Oh ouais il y avait un autre endroit aussi où il fallait mettre une carte magnétique Je sais plus c'est où Attends on va allumer la lumière quand même C'était pas exactement la lumière là que je voulais Mais c'est pas grave Il y avait un autre endroit où on avait besoin de la carte magnétique je sais plus c'est où Bref En tout cas Là c'est le premier endroit Je crois que c'était à l'épisode 5 ou 6 Qu'on était là Ouais c'est ça On était là à l'épisode 5 ou 6 C'était l'épisode la tête à l'envers <rire> Souvenez vous mais il y avait un autre endroit également là récemment qu'on avait trouvé Alors je sais pas c'est où mais On retrouvera vous inquiétez pas Bon si c'est à l'opposé de la map c'est chiant hein. Alors du coup il ouais, y a des trucs à récupérer Donc des morceaux de steak euh, Des morceaux de steak Des morceaux de cerveau Ah oui voilà vous me l'aviez dit en commentaire Oh purée j'avais mangé des morceaux de cerveau Donc en fait j'étais déjà cannibale dès le jour 5 sans le savoir Bon après des cerveaux On sait pas si c'est des cerveaux humains. Hein. Morceaux de bacon Morceau de steak Allez on va voir si ça fonctionne ou pas, moi je la sens pas cette histoire. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Je la sens pas du tout. Allez go, ça marche. Oh, oh y a pas besoin de lumière. Y a du bruit quand même. Hein. Y a des drôles de bruit Bon, y a des plantations. Oh des myrtilles. je me suis dessus voilà je voulais <rire> non non je suis pas tout seul déjà on sait que dans ces endroits il peut y avoir des méchants donc euh... ouais regardez il y a des bébés là bon si c'est que des bébés ça va en plus il fait bien jour là j'imagine bien la scène que les lumières s'éteignent d'un coup et ça ce serait assez terrible ok ils sont quatre. Allez, venez voir. Et de Bon, on, on va se détendre quand même. Oh non, il y a un mutant là-bas. Bon, là on. Eh, on se pose pas 30 000 questions. Hein. Fusil à pompe direct. hein. Ça one-shot. Hein. Wesh. Voilà. On se pose pas 36 000 questions. Toi déjà, tu meurs. Les raccourcis clavier, ça sauve la vie quand même. Là, il y en a encore un là. Mort. Mort. Meurt. Il est mort. Il est mort. Ça one shot de ouf. Là on a des flèches, mais j'en ai déjà trop sur moi. On va essayer de passer à côté de rien. Euh. Oh merde. J'ai trop peur purée on voit rien Oh non Oh non monsieur Oh non monsieur Bon allez on avance oh, On voit rien du tout Oh mon dieu Oh non Oh non Attendez on fait un petit peu le tour On prend notre temps <rire> On temporise hein jamais Si on trouve une carte ou je sais pas quoi. Bon il avait rien sur lui. Oh non On voit rien Ok une caisse à manger Allez mange On va, on va vers la lumière quand on mange hein. Ah c'est toujours mieux de manger dans le jour que dans la nuit hein. Bon On va essayer de louper rien parce que Ok de la résine d'imprimante 3D Parce qu'en fait le truc c'est que très vite on peut passer à côté de certaines choses Et justement cette fameuse hache là J'étais passé à côté, c'est en y retournant que j'ai retrouvé la hache quoi. Circuit imprimante, ok. Tissu, à manger. Quelle connerie. Oh, c'est pas chouette ça. Oh, c'est pas chouette ça. Y'a rien à récupérer chez vous Oh non. Les pauvres. Bon, y'a rien ici. Là, y'a un screamer, hein, 100%. Soyez-en certains. Non, mais y a plus de lumière là. J'ai plus de batterie Mais si j'ai de la batterie Arrête Non, C'est juste on voit rien c'est tout Qu'est-ce que c'est que ce bordel oh, et On est dans l'eau maintenant Incroyable Bon dans l'eau il peut rien nous arriver hein. bon, On peut juste mourir électrocuté mais Normalement il n'y a pas de méchant dans l'eau Et ça j'aime bien Ok Reste à la surface frérot Ça va bien se passer Ok Oh là là. Oh c'est bien fait hein. Ok très bien. On va essayer de se frayer un chemin. A tout moment on se prend un coup de jus. Hein. Et là, un coup de jus ici, c'est que François. Hein. Ça c'est gigantesque ce laboratoire là. Et en gros il fait quoi Ils font juste des myrtilles Chelou leur truc Chelou votre truc! Bon, en théorie, y a rien sous l'eau. Ok. Ah! Ah! Ça va être un peu embêtant, ça. S'il y a 32 chemins, y a rien là? Ok. Ah, on voit mieux sous l'eau. Ah. Ça équipe tout seul le respirateur. Et ben voilà, au moins je le sais. Au moins je le saurais. C'est comme sur The Forest, il a pas besoin de l'équiper. Il s'équipe tout seul. Ah, ça aurait pu me servir bien plus tôt, ça quand même. Allez, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on a là Allez, il sort une arme là. Oh, oh non. C'est le moment de comprendre l'histoire. C'est le moment de comprendre l'histoire. Il a pas à chier. Il a pas à chier. Ça, messieurs dames, c'est les Puffton. Hein. Ça, c'est les deux Puffton, donc la mère et le père, la fille. On sait que c'est Virginie. Et ils se sont tous transformés en fait. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ils se sont tous transformés. Très bien. Ah. Oh Virginia Puffton. On a la. Elle va nous courir après. Après Virginia non? Bon du coup on a récupéré une deuxième carte On a deux cartes magnétiques On a badge d'entretien et badge VIP Et badge VIP c'est euh, Virginia Puffton Donc la fille des deux là qu'on voit La fille des deux milliardaires C'est un truc de ouf Bon par contre il y a du champagne On peut pas boire Je suis déçu Ah alors faut éteindre la lumière Encore un artefact Un autre de l'artefact 2 Est-ce que vous pensez Qu'ils sont dans le cube Ouais c'est très... Euh... Très bien traduit, moi, tout ce que je vous offre aujourd'hui. Hein. Très bien. Bon, écoutez, on va prendre un petit soda énergisant, ça fait toujours plaisir. Bon, c'est pas mal. On en apprend évidemment euh... pas plus, mais un peu quand même. Rail de fusil à pompe. Oh Mais attendez, mais j'en ai déjà des rails de fusil à pompe là. Fusil à pompe, je peux fusionner avec euh, J'ai déjà moi un rail de fusil à pompe, non Démonté. Viseur laser. Ah rail de fusil à pompe c'est ce que je viens de débloquer là. Je sais pas à quoi ça peut servir Et je peux pas mettre euh... Fixation pour torche Je peux pas mettre Ça ça me démonte En fait tu peux pas combiner Si c'est bon Voilà bah oui il fallait d'abord Mais oui il fallait d'abord mettre le rail avant de mettre le laser C'est logique je suis complètement à l'ouest donc là, au moins, on a un fusil à pompe qui a en plus un rail qui, je sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, on a de nouveau le laser. Bon, c'est chouette. Euh, c'est euh, super bien ici. Attendez, je fais la miniature. Eh, pas de secret entre nous. Vous savez comment ça fonctionne, hein, YouTube. C'est comme ça qu'on fait des miniatures. Et voilà le travail. Eh, comme il fait jour d'un coup. <rire> bon, allez, on repart. Allô? Oui, il s'agirait de me. De me laisser partir. Hop, reprends ta lampe de poche. Non, tu veux pas Très bien. C'est pas grave. Bon, on arrive ici. Et là, et eh bah ben, ça va être là que les ennuis vont commencer. Tout simplement, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Bonjour monsieur. Encore une visseuse. Hein. Ils aiment bien les visseuses ici. Est-ce que c'était leurs armes Parce que pourquoi ils ont tous des visseuses Bon, allez. Euh, on termine le jeu aujourd'hui ou ça se passe comment Oh merde. Alors, je, par contre, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est magnifique J'ai la... Eh, messieurs, dames, j'ai la barre dans le caleçon. Voilà, je... <rire> je vous le dis, mais ça, vous voyez, ça, ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'excite. Oh, une robe. Il y en a une qui va être contente. On va bien prendre notre temps de tout bien fouiller. C'est incroyable. Attendez, je refais un petit screenshot quand même, les gars. Je sais pas du tout ça va être quoi, la miniature, mais vous connaissez. Je change pas une équipe qui gagne. D'accord. Visiblement, j'ai pas le droit de faire un screen. Ah ça y est c'était un petit peu bugué, c'est pas grave Ok euh... Quoi Vous avez vu ce que je viens de voir là Oh non je veux pas là dedans Eh qu'est ce que c'est que ce truc Eh je suis pas fou Je suis pas fou Je suis fou Les gars je deviens fou euh je trouvais ça stylé mais maintenant je trouve ça un peu moins stylé Bon Oh putain ah. Oh c'est le gros truc que j'ai découvert justement euh, Dans le dernier épisode ce mutant de, de, de malade de zinzin et ils étaient en train de manger Et regardez il y a des noms sur la table et c'est écrit J'arrive pas à lire Ah bah Hank Nous avons Perdu encore une après-midi, machin, euh, une soirée, euh, et on est incapable de trouver les traces des ballons de golf. C'est absolument inacceptable. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est les problèmes de riches, ça. Ils ont perdu des balles de golf. Ne inquiétez pas, moi, je vais vous les retrouver, moi. Ah, les problèmes de riches, et eh ben voilà comment ça finit, finalement. Eh, chais Edward Puffton. Oh, merde Edward Puffton, c'est pas le milliardaire qu'on recherchait Edouard. J'en ai aucune idée de leur nom mais je sais que c'était Puffton Barbara Puffton Virginia Puffton Ouais bon d'accord Virginia Puffton on sait euh, Barbara Puffton Bah elle est pas là comme Virginie Virginie elle a l'air libre Donc euh, ça veut dire que l'autre elle est aussi à l'air libre La mère elle a l'air libre Là on sait pas c'est qui Et Hank celui qui écrit les papiers Ça veut dire que le riche milliardaire il est là Voilà on a trouvé le milliardaire. Je pense que c'est lui je pense que c'est lui Par contre Virginie on l'a trouvé Elle est avec nous Elle est carrément gentille d'ailleurs Vive les enfants de riches <rire> Fils de riches Et la mère on sait pas si Ça se trouve on l'a fumé Je sais pas Très bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup quand je comprends l'histoire C'est quelque chose qui me plaît je sais pas vous Tu sais quand, quand tu es sur un jeu que tu comprends rien parce que c'est normal Et qu'après tu comprends le jeu euh, Au fur et à mesure comme, euh, comme un vrai bon film quoi Ok Récupérer les boissons énergétiques. Eh, hein. on est là pour se servir quand même, hein, après tout. est un petit peu ici chez nous maintenant. Hein. Non, mais là il faut vraiment que j'aille là-dedans, là. là non. Non, mais ça c'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Il faut pas faire ça. Alors attendez. Bougez pas. Moi j'ai toujours ce qu'il faut. Ah. C'est de l'eau. Ouais d'accord Et ça m'a l'air bien profond Bon vous inquiétez pas ça vaut le coup de le faire quand même ce que je fais Oh non Au secours Bon bah je suis sous l'eau hein. Il est l'heure d'explorer De hein. toute façon sous l'eau on peut pas se battre Alors écoutez Promenons nous hein. Allez je suis le chemin Oh mon dieu Qu'est-ce qu'on est en train de faire les amis Je pensais pas du tout que cet épisode prendrait cette tournure à vrai dire Ok Ça me rappelle le jour où j'ai terminé The Forest Je m'attendais pas que c'était la fin Et, et ça l'était Bon là visiblement ça ne l'est pas Allez reste sous l'eau frère Je suis beaucoup plus rassuré sous l'eau On voit beaucoup mieux Parce que là Allez allume une lumière putain Je panique Je viens d'où moi Je viens de là-bas, il faut que j'aille là-bas Mais on voit rien frère Ah voilà Oh purée Saloperie va Aveugle Aveugle mais ils savent que je suis là, c'est ça ce qui est génial quoi. Ah oh, ouais ils sont des millions Ok, bouge pas, c'est le moment C'est le moment d'équiper notre armure d'os Tac, tac, tac, tac. Euh, armure effrayante, faisons-nous plaisir. Et puis on va prendre un petit soin aussi. Pour se requinquer. Voilà. On est pas trop mal. Aïe saloperie, va, saloperie. Eh bah ben, c'est superbe. Bon le bébé il est noyé. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Alors, tu sors une arme quand tu veux. Hein. Ouais, bon, là je me fais victime bolos. Bon, allez, tous vous faire foutre. Allez. Maintenant, j'en ai marre, ça va chier les bulles. Hein. J'en ai marre, ça va chier des bulles. Ouais, tout ça pour ça en plus. Confi... Hein Attendez. Je vais... Oh putain. Il s'en est sorti le salaud. Reviens. Toi, tu te relèves pas, toi. Il vient d'où, lui Ils sont pas morts, là Attendez hein. Là, ça commence à me saouler Non ils sont bien morts Ok il restait un bébé encore Je peux le dépecer lui Non pas du tout Toi t'es mort toi Il est pas mort Putain ils veulent pas mourir hein. Mais il veut pas mourir lui Pas vrai hein on avance, tout va bien se passer les amis Ça sent la grosse connerie mais bon Oh non Alors c'est vrai vous m'avez dit je peux remonter avec ma corde de zipline hein. Vous avez bien raison Théo Camio qui m'avait dit ça en commentaire Il a bien raison, j'avais oublié Si jamais pas de panique Je peux toujours remonter je pense Ok Bon je garde ma combinaison hein. Je veux dire c'est pas gênant mon temps. Ah. C'est chouette C'est super chouette Bon bon on m'a dit qu'ils étaient aveugles Mais ils sont vraiment pas aveugles hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule Alors Laissez moi voir ce que j'ai Parce que j'ai plus de pistolet sur moi J'ai un pistolet paralysant mais je sais pas comment le, le recharger est-ce qu'il se recharge automatiquement C'est pas impossible Je pense qu'il se recharge automatiquement et qu'il est infini Je pense Par contre quand tu le recharges tu ne vois plus rien Et ça c'est dingue Par contre il se relève plus hein. Ah si il se relève Reste au sol reste au sol reste au sol Wesh. Là, je me fais victime bolos quand même. Arrêtez. Eh, les bébés, ils sont trop forts en vrai. Hein. Les bébés, ils sont trop forts en fait. Hein. Ça, c'est une bonne pub pour Pampers hein. Vous avez la ref ou pas les anciens A l'époque les couches pampers ou même Evian Aïe saloperie Je déteste les bébés voilà A l'époque les... les pubs Evian c'était des bébés Qui dansaient, qui faisaient du skateboard C'était génial C'était les meilleurs pubs à l'époque Ok ouais, C'est des chauves souris, rien de bien méchant Ok ce qu'on est en train de faire Dans quoi on s'embarque Oh là là, dans quoi on s'embarque messieurs dames je ne sais pas Oh c'est une sortie Oh my god Ok Calvin est à côté Alors attendez Attendez le masque J'aimerais l'enlever quand même et voir où on est Hop On est où là On est au Cambodge on est à côté de chez nous d'accord Et nous on est rentré dans la grotte là-bas D'accord Du coup on a Ok Du coup on a tout vu je pense Alors on va aller retourner voir le point d'exclamation là-bas du coup les amis Je pense qu'on a tout vu de cette euh, grotte Parce que Quand on réfléchit Et je pense que du coup Le, le, le système de zip zipline ne fonctionne pas dans les grottes en vrai Je pense Je suis en train de réaliser parce qu'en fait... Ah Vous avez me laisser tranquille. Hein Parce qu'en fait, euh, je pense que... Euh... Vous savez quoi on est passé sous l'eau à un moment donné. Et après, on est tombé dans un trou. Du coup, si on rentrait dans la grotte par là, eh ben, on aurait été face à un cul-de-sac et on n'aurait pas pu monter, je pense. Je pense, hein, on n'aurait pas pu monter. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument rentrer dans la grotte via le chemin qu'on a pris, là. Euh, voilà, je, je pense. Hein. Alors, dites-moi en commentaire si... J'ai rien loupé Moi je pense que j'ai rien loupé Si ça se trouve j'ai loupé quelque chose euh, On a récupéré la carte de Virginie Et on a utilisé la carte de Virginie également La carte VIP on l'a utilisé Donc Je pense sincèrement qu'on a rien loupé Ouais, Je pense qu'on a rien loupé les amis Oh bon, Je vous retrouve dès qu'on est arrivé au point d'exclamation Parce que c'est pas la porte à côté Eh hey, bah vous voyez la maison là c'était notre toute première base là-bas non Ou je dis de la merde Parce que ma base là elle est là-bas Je crois que je dis de la merde Ah mais oui c'est là où on s'est installé quand il y a eu de la neige <rire> C'est là-bas qu'on s'est installé quand il y a eu de la neige Excellent bah, Attendez on va faire un petit tour Et au final je fais même pas de coupure les gars J'espère que vous kiffez je vous fais un épisode Encore une fois dans la longueur Mais en termes de contenu hein, Le contenu il est là et ça, je pense que c'est le plus important. Mais non, pas du tout, c'est la maison sur la plage. Alors là, je comprends rien du tout là. Là, c'est pas du tout la maison que je pensais. Qu'est-ce que c'est Ouais, bref, attendez, bon, on, va, on va pas se casser la tête. À... Eh, on dirait que c'est à côté, mais c'est pas à côté. hein. Pour bon, nous, vos points d'exclamation, vous avez très bien compris. C'est la maison, la toute première maison On était au bord de l'eau. Visiblement Allez On va au point d'exclamation On peut pas utiliser la luche T'en déconner vous m'avez dit que Sur la neige ce serait mieux ou sur l'eau Ah voilà Eh bah ben, c'est C'est vraiment superbe C'est très rapide très pratique très efficace quoi. Ouais c'est chouette Mais Regardez attendez Ah mais je suis trop con putain les mecs je suis trop bête la maison c'est la c'est la bâche c'est dans le dernier épisode on était là je suis débile bon bah c'est super au moins ça me permet de sauvegarder et en fait les gars il y a moyen que le point d'exclamation n'y soit même pas allé donc euh, ça va être l'occasion de découvrir par contre on a mangé à gra gratuit là bon du coup ici on connaît il y a rien à déterrer là hein. Je vérifie justement parce que c'était là que je pensais que le point d'exclamation était. Qu Il y a rien à déterrer. Ok. Et ben on va aller se rendre au point d'exclamation. Par contre, ce qui m'embête, c'est que Virginie, elle vient plus. Alors comment ça se fait Je vous jure, Virginie, elle vient plus. Très bizarre. Pourtant, elle est pas morte. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a C'est ça la, la vraie question. Waouh Toujours aussi joli. Alors le vent c'est bien, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Alors il faut que je baisse le volume, c'est terrible. Ah. Oui, alors tout de suite, tout de suite ça m'attaque. Ça va quoi. J'ai vu la lumière. Alléluia. Alléluia. Ouh. Assis tout seul dans un bar. Perdu dans le brouillard Oh, C'est beau putain c'est beau c'est beau, beau Ah par contre ça va être Ah oh, non ne me dis pas que ça va être le... un village Ah oh, ouais je crois que c'était un village tout simplement Ah mais quoi que Justement on va peut-être pouvoir déterrer quelque chose Attendez Ne nous enflammons pas tout de suite Non ça bip Ça fait bip bip bip bip Let's go cette histoire oh putain on était déjà là non fusil à pompe ouais d'accord on était déjà là putain je suis dégoûté oh je suis trop con alors je comprends plus rien à la map hein. c'est là qu'on a cherché le fusil à pompe d'accord donc en fait toute cette partie de la map c'est bon on la connaît quoi d'accord Ah je suis complètement débile les gars je, je perds la tête d'accord bah du coup c'est un peu con de laisser le point d'exclamation alors qu'on a déjà récupéré ce qu'il fallait euh, par contre, ça veut dire qu'on peut dupliquer le fusil à pompe. Ça veut dire que le fusil à pompe, je peux le donner à Virginia et revenir ici. Oh, et revenir ici et il va réapparaître et j'aurai un fusil à pompe et elle aussi. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est une petite astuce que je, que je vous partage. Euh... Ok, bon, de toute façon, je suis fou en tout là. Très bien, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais revenir à ma, à, base, à ma base tranquillement. Là, je vais passer de nouveau par le front de mer. Et moi, je vais vous quitter là parce que de toute façon, on connaît déjà ce chemin. Bref, les amis, un épisode vraiment fou. Vraiment, vraiment fou, alors je pensais qu'on arrivait vers la fin du jeu J'ai peut-être loupé quelque chose mais je ne pense pas Mais je vous laisse me dire en commentaire si c'est si tel est le cas Si vous savez en tout cas, pas de spoil hein. Mais les astuces, évidemment je suis preneur C'est à dire que vous avez le droit de me dire si j'ai loupé quelque chose Mais par contre juste ne me dites pas euh, euh, Oui, euh... enfin bref Vous avez compris quoi, vous avez compris Allez, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu Le commentaire et on se retrouve demain, 19h Pour la suite, ciao tout le monde